et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à l'utilisation de Chamilo LMS et aujourd'hui on va parler des annonces du système. Alors à quoi ça peut servir une annonce de système L'annonce de système va vous permettre d'annoncer un événement sur la page d'accueil de votre portail Chamilo. Alors Imaginons que nous ayons un atelier sur euh, les annonces de système, donc un atelier qui va parler de l'utilisation de Chamilo LMS, donc au sein de l'établissement, dans un, un bâtiment et une salle définie à l'avance. Euh, nous l'avons annoncé dans l'agenda. Voilà. Ici, à la date du 18, donc via l'agenda, nous avons rajouté un événement et nous y avons intégré une image qui est un petit peu donc, euh, la fiche de cet événement. Maintenant, je veux pouvoir annoncer sur la page d'accueil de mon portail e-learning cet événement à mes utilisateurs apprenants comme enseignants. Alors, on va directement se rendre dans le panneau d'administration, dans le bloc dédié au paramétrage de la plateforme. Donc ça, c'est une action récurrente. Tout ce qui a attrait au paramétrage de la plateforme se trouvera donc dans ce bloc dédié. On va suivre le lien Annonce du système. Et nous allons cliquer sur ce bouton vert qui va vous permettre d'ajouter une annonce. Nous allons mettre son titre que j'avais déjà préalablement euh, inscrit lors de la création de l'événement dans l'agenda. Nous voulons que cette annonce apparaisse euh, sur tous les portails et peu importe leur langue. Oui, alors on laisse par défaut sur tout. Et ici nous allons intégrer l'image préparée à l'avance, donc l'affiche de l'événement qui est stocké sur le serveur. On double clic Je vous recommande une taille d'image de 800 sur 300 pixels, 840, 300 sur 300 pixels, image adaptative ok voilà elle apparaît et ceci va illustrer, va être l'image qui va illustrer aussi l'événement sur l'agenda perso. Ceci ne correspond pas à la date de l'événement en tant que tel, mais aux dates de publication, à la période de publication de l'annonce sur le portail. Donc une date de début et une date de fin. Je veux annoncer l'événement à partir d'aujourd'hui, le 17, à partir de on va dire 13h, 1pm, jusqu'à la date de l'événement, c'est-à-dire le 18. Et l'événement se termine, à, commence plutôt à 20h. Et je valide je veux que cette euh, annonce soit visible par les enseignants ça concerne les enseignants et par les apprenants je pourrais lier la visibilité de cette euh, annonce à un groupe de travail donc euh, imaginons que ce soit un événement en rapport avec la chimie j'ai créé des groupes de travail euh, pour mes classes de sciences, et eh bien je peux euh, lier cette annonce et dire qu'elle soit visible uniquement par ces groupes de travail. Envoyer un mail c'est pour appuyer un petit peu la demande euh, et augmenter les chances de visibilité de l'annonce donc par l'envoi d'un email aux utilisateurs. On peut l'ajouter au calendrier ici euh, dans ce cadre ci on ne va pas le faire euh, la seule chose qu'il va faire c'est qu'il va rajouter une ligne rouge à la date du début euh, d'affichage jusqu'à la date de fin mais ici on a vu que l'événement avait déjà été créé et placé euh, dans l'agenda à la bonne date et à la bonne heure euh, du début de l'événement donc ici on n'a pas besoin de rajouter l'événement au calendrier. On veut juste que cette, euh, cette annonce soit affichée euh, dès aujourd'hui jusqu'au début de l'événement euh, demain donc sur la page d'accueil de notre portail. On peut cliquer sur « Ajouter annonce », voilà, on voit que l'annonce maintenant est reprise dans le tableau ici comme active, son titre, la date de début d'affichage et la date de fin d'affichage. Le petit œil en bleu, action récurrente sur Chamilo pour activer ou désactiver, rendre visible ou rendre invisible un outil, c'est d'ouvrir ou de fermer le petit œil. Donc ici, voilà, vous pouvez toujours changer en cliquant sur le petit œil ici. Vous pouvez venir éditer votre annonce en recliquant ici ou alors tout simplement la supprimer. Vous allez pouvoir accumuler ici plusieurs annonces avec des dates différentes, les annonces passées seront donc reprises ici en rouge. On va se rendre sur la page d'accueil et on va se rendre compte que maintenant notre annonce du système apparaît ici en page d'accueil avec son titre et les petits détails rajoutés. Maintenant ces détails auraient très bien pu être liés et ici grâce à l'éditeur de texte on aurait pu rajouter. Des détails en dessous de l'image, mais moi j'ai choisi que nous ayons qu'une image qui illustre donc cet événement. Maintenant nous allons aller dans l'agenda et nous allons constater que notre événement est bien programmé ici, euh, donc à la date du 18 pour un début à 20h et une fin d'événement à 21h. Si nous avions, lors de la création euh, de l'annonce, euh, coché sur afficher à l'agenda, nous aurions eu l'événement. Avec une ligne rouge qui commence ici le 17 pour se terminer le 18 et nous aurions eu une ligne rouge ici qui représente euh, la, les dates choisies de publication de l'annonce. Je préfère faire comme ceci comme ça, euh, ça ne ça ne donne pas d'erreur. On a juste l'événement qui apparaît à la date où il va être tenu. Voilà, c'est à peu près tout donc pour les annonces du système. À vous d'être créatif lors de votre mise en page et je vous souhaite donc une bonne journée et bon amusement avec Chamilo. Chamilo, une solution business.